Bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors je vais vous faire pour une fois une vidéo un peu particulière. Dans cette vidéo, je vais vous parler de l'importance du son en vidéo. Alors je vais vous parler de tout ça. En attendant, je me rends sur le lieu où je vais vous faire ce petit tournage avec l'essai via plusieurs micros. et J'ai pris euh, délibérément le fait de commencer cette vidéo avec le son interne de la GoPro. Vous êtes prêts Allez, c'est parti Comme je vous l'ai dit en intro de cette vidéo, je vais vous faire eh bien, quelques essais sons et je vais vous démontrer surtout l'importance du son dans l'audiovisuel ou tout du moins dans la création d'une vidéo. Si vous voulez vous lancer dans la vidéo YouTube, sur Facebook, sur Instagram, dans les lives, il est très très très important et primordial d'avoir un son d'une grande qualité. Eh bien oui, puisque effectivement. Si vous allez faire le petit essai, le petit test, vous allez sur YouTube et vous cherchez des vidéos avec euh, une qualité image qui serait des plus euh, médiocres, mais par contre avec un son d'une qualité excellente, vous ne zapperez pas cette vidéo. Par contre, à l'inverse, si vous regardez une vidéo qui va avoir un son d'une qualité exécrable, avec la meilleure des images et des qualités graphique que vous puissiez trouver, eh bien vous allez quand même zapper puisque le son reste primordial. Dans audiovisuel, le mot audio revient toujours en premier pour une seule et bonne raison. Imaginez-vous une femme enceinte qui attend un bébé, et eh bien ce bébé va entendre le son bien avant d'avoir l'image 9 mois après. Et ce, ce que je suis en train de vous dire est expliqué dans ce livre qui s'appelle Le son au cinéma et dans l'audiovisuel, c'est un livre de Bernard Guiraud, donc ici j'ai la troisième édition, c'est un monsieur qui enseigne également à l'université de Lausanne, donc j'en suis pas très loin, vous voyez derrière moi juste le lac Léman, donc cette qualité de son est réellement très très importante. Alors avoir la meilleure des qualités d'ailleurs vous pouvez voir un peu la configuration via la gopro que j'ai juste là tout ce que j'ai en face de moi en fait et eh bien il faut savoir que j'ai euh, un rod vidéo mic qui est monté sur mon reflex vidéo donc qui est branché en jack 3.5 et à côté j'ai fait un autre petit branchement donc le premier micro que vous entendez là actuellement c'est le rod vidéo mic donc vous pouvez retrouver juste ici si vous souhaitez en faire l'acquisition, j'ai également à côté, comme visible depuis la GoPro, le zoom H6. C'est désormais le son qu'on entend. Et ce zoom H6, vous pouvez le retrouver à un prix assez correct, juste là. Donc C'est un petit enregistreur externe qui fonctionne sur pile, qui a une très grande autonomie. Assez en tout cas pour toute une journée de tournage, voire même deux. Euh, et sur ce zoom H6 cet enregistreur externe j'ai raccordé en XLR et je suis désolé pour le portable j'ai oublié de le de couper donc j'ai raccordé en XLR euh, sur ce zoom H6 et bien un rod euh, un rod link, pardon, le rod link qui est juste là c'est un micro cravate qui fonctionne sur la bande wifi et raccordé encore toujours sur ce zoom H6 parce que ce zoom H6 a la particularité d'avoir 4 entrées micro XLR, et eh bien j'ai raccordé un Rode NTG4 Plus donc qui fonctionne sur batterie, qui a une autonomie de 11 heures environ sur la batterie euh, ce qui permet en fait de brancher ce micro directement sur la prise jack d'un appareil photo donc la jack 3.5, donc il suffit de vous trouver en fait un raccord jack 3.5 euh, XLR puisque ce micro a déjà l'alimentation fantôme via la batterie il n'y a pas besoin forcément de passer par un enregistreur externe, je vais y arriver aujourd'hui et donc ce rod je l'ai monté actuellement dans un rod blimp mk2 ça c'est pour le vent parce que vous l'entendez peut-être pas mais il y a du vent, il y a énormément de bruit autour de moi, des gens qui font la fête là sur la plage juste derrière la caméra il euh, y a le bruit de l'eau il y a le bruit des vagues, il y a des canards qui passent <rire> vous ne les voyez pas non plus et donc tout ce matériel moi je m'en sers et je vais m'en servir professionnellement parlant dans mon prochain court-métrage qui sera les contes Imaginarium. Et bien sûr, j'ai fait l'acquisition également de cette perche. C'est la Rode Bumpole Pro. Donc, sur cette Rode, j'ai déjà installé le câble. Alors, je l'ai mis en extérieur pour l'instant parce qu'elle est repliée. Mais j'ai un câble, en fait, XLR euh, de 5 mètres, parce que la perche, une fois démontée complètement, fait 3 mètres de long, ce qui peut être très pratique pour faire de la prise d'image bien un peu plus loin. Alors, pour le Rode NTG4, qu'on entend actuellement, c'est le bruit que vous entendez quand je suis en train de vous parler. Eh bien, le son, euh, enfin en tout cas le micro, pardon, vous pouvez le retrouver juste là. Le Rode Blimp MK2, ce sera juste là. Et pour la perche, pourquoi pas la mettre au-dessus de ma tête comme elle doit être. Et ce sera au-dessus de la tête. Je vous remercie d'avoir regardé. J'espère que vous vous rendez vraiment compte de l'importance du son dans une réalisation audiovisuelle, dans une réalisation de vidéos sur YouTube, Instagram, euh, Facebook. Alors, je tiens quand même à préciser que Rod aussi, c'est une marque que moi, j'apprécie je, je, beaucoup. Je travaille principalement avec Rod et avec la marque Zoom, en tout cas pour le son. Et eh bien, cette marque fabrique des micros spécial téléphone, donc spécial Natel, Donc, soit euh, via iPhone, soit sous Android, donc avec une prise 3.5 ou la prise particulière euh, sur iPhone. Et vous avez la possibilité de brancher un casque, un retour, donc qui vous permet aussi d'entendre ou si vous êtes en visioconférence ou alors sur un live euh, avec une autre personne et bien de l'entendre mais là je ne l'ai pas actuellement sur moi et je vais vous passer en petit bêtisier on va dire une vidéo que j'ai filmé tout à l'heure pour faire les essais euh, juste avant de mon cadrage etc avec le micro interne cette fois de mon appareil photo qui est un Fujifilm X-T3 euh, vous allez vous rendre compte vraiment que c'est pas la meilleure des qualités pour filmer, d'où l'importance de quand même investir dans du matériel son que vous raccorderez sur votre appareil photo ou sur un enregistreur externe comme je suis en train de le faire. Mais en tout cas, c'est très, très important parce que le son, sinon, va être réellement exécrable et vos auditeurs vont très vite couper cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé. Et je vous retrouve très prochainement, je l'espère, pour mon court-métrage. Enfin, pardon, c'est même pas un court-métrage, c'est une série que je suis en train de préparer. Mon dieu, mais quelle idée euh, Une série qui va être très très compliquée. Ce sera sur le thème steampunk. Je vous le dévoile en exclusivité ici. Il y aura plein de personnages, plein d'épisodes. Tout est déjà écrit. Il ne me reste plus qu'à le tourner. Et d'ailleurs, je pense que le tournage aura lieu peut-être dans l'endroit où je me trouve. Je vous remercie d'avoir regardé. On se retrouve prochainement pour les contes Imaginarium. Donc, alors, est-ce que si je m'installe comme ça, je suis visible Si je montre surtout le livre, est-ce que je suis visible Je ne sais rien, on va voir. Je déteste parler tout seul face à une caméra.